Salut Melissa. Salut. on est au web à Québec pour la cinquième édition. Oui. Euh, puis toi et moi on vit une expérience différente, dans oui. le sens où moi je suis de savoir-faire Linux, on est partenaire, on a une salle orientée développeurs et web, pour oui. les échanges, faire connaître les communautés, etc. De ton côté, toi tu es une cliente oui. de savoir-faire oui. Linux depuis plusieurs années, oui. on travaille ensemble au niveau du web, site web, entre autres. Oui, pour euh, Oui, toi ton expérience ici, euh, pourrait être comme participante, euh, oui. pour voir les conférences, mais aussi tu as décidé de t'impliquer. Exactement. C'est certain que le milieu du web, c'est quelque chose qui bouge toujours. Donc, euh, on, on essaie tout le temps de se tenir à jour, donc suivre des conférences beaucoup. Euh, en fonction de ça, c'est sûr que le web à Québec, c'était une belle opportunité. Autant pour moi, parce que moi, je travaille beaucoup dans le milieu des médias sociaux, des communications, un peu marketing web, mais aussi euh, on, comme on développe plusieurs sites web à chaque année, mais c'est sûr qu'il faut que je m'étienne au courant de ce qui est en vogue au milieu du web, du développement, puis tout ça. C'est certain que quand on parle de programmation, on perd un petit peu, mais un événement comme le WAC, ça permet de toucher à tout, parce que j'ai de l'habitude d'aller dans des événements que de médias sociaux, mais là, je peux voir un peu ce qui se passe aussi au milieu euh, de ce qui est un peu cool et branché euh, dans les sites web, puis ça me permet peut-être de vous challenger un peu plus pour un prochain contrat. <rire> oui, c'est vraiment un point excellent, hein, parce que traditionnellement, euh, c'était les chargés de projet qui jouaient ce rôle-là entre le client, puis euh, les développeurs mais aujourd'hui euh, les méthodologies de développement et tout euh, amènent le client directement dans l'équipe pour qu'il exprime ses besoins ouais. euh, puis ça l'amène justement à devoir comprendre un peu plus la réalité pour avancer plus vite puis avoir des résultats qui répondent vraiment à, à vos objectifs. Exactement puis je pense que de travailler longtemps comme, comme avec vous ça permet d'aller plus loin de se pousser un peu plus parce que quand on est nouveau dans une entreprise on ose peut-être moins là on se connaît un peu plus moi je suis capable de vous challenger un peu plus puis vous êtes capable vous aussi de me dire non ça c'est moins bien on va aller plus vers ça puis ça va être, ça va aller mieux puis c'est parfait là je veux dire. vous êtes en quelque sorte nos conseillers technologiques un peu euh, dans le milieu du web ouais, sans remplacer le, le, celui qui a le besoin. Non, c'est ça, exactement. Oui. Puis, même que je suis venue à une activité ici, à une conférence sur l'amélioration de la performance, mais c'est certain que c'était un sujet qui était poussé plus pour les développeurs. Le, le conférencier, au début de la conférence, il a demandé de lever la main, les gens qui étaient en, en développement web, puis j'étais peut-être la seule à ne pas lever ma main. J'ai suivi quand même bien sa conférence, c'était bien fait, mais c'est certain que quelqu'un qui avait des écrans noirs avec du code, j'ai fait Ouh, je ne suis pas à ma place. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses, puis je pense que c'est. Ça serait bien que euh, les gens de mon milieu, des médias sociaux, aillent mettre leur nez dans des conférences comme des conférences de programmation. Puis que les gens, de, les développeurs aillent mettre leur nez dans des conférences de médias sociaux ou de marketing web parce que ça nous aide à comprendre les réalités de tout le monde. Puis après ça, je pense qu'on peut mieux travailler ensemble pour je faire des bons résultats. 100% d'accord avec toi. Oser <rire> aller dans ben les, oui, ben euh, oui. les salles des autres pour se rendre compte que peut-être que le code, c'est du chinois pour certains, Un mais <rire> pas les concepts. c'est les, les, les logiques derrière sont faciles à comprendre pour toute personne peu importe le milieu, ouais. euh, la ça, ça nous aide aussi à comprendre votre réalité. « Tu sais, oh mais là, je veux que mon site marche plus vite. Oh, »« Non, mais attends, il y, y a une panoplie de choses à faire avant de dire, OK, demain matin, ton site va être plus performant. » Là, j'ai compris la panoplie d'étapes à faire. Puis là, je comprends mieux que quand je me choque que mon site est pas assez performant, ben on, on va travailler ensemble, on va faire en sorte d'être plus performant, puis ça va être génial. Oui. Pour conclure euh, sur aujourd'hui, moi je suis super contente de constater qu'il y a un événement à Québec qui permet autant aux, aux clients, aux acteurs de contenu euh, d'être présents, puis aussi aux, aux gens qui produisent euh, les outils pour diffuser ces contenus-là. Est-ce euh, que tu reviens l'année prochaine Est-ce que tu te réimpliques l'année ah, prochaine Certainement. Puis je trouve ça génial. Puis en plus de, de ce que j'ai un peu d'expérience de médias sociaux, mais j'aime une petite expérience événementielle. fait que Ça amène un autre aspect aussi. Là. Je sais pas, si, j'aimerais ça toujours m'impliquer au niveau de, de, de, des communications, mais peut-être aussi la logistique que je trouve Tu vas aussi que tu peux apporter quelque chose. Toi, hein? ben, ouais. je, dire, je dis pas que j'amène tout. Je <rire> n'ai pas la science first, mais tu mais on a chacun... Je fais ça de ma vie, des événements. C'est certain que des fois, il y a des petites affaires, des petits clins d'œil que je peux amener. Ouais. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé <rire> un 5 minutes pour euh, jaser.